Patrick demande quels sont les taux de rentabilité. Euh, alors, j'imagine, est-ce qu'on a des, des idées de rentabilité moyenne en alors, fonction de euh, Je crois que les, 5, types les de biens Alors, les SCPI, c'est aux alentours de 5%, me semble-t-il. Euh, L'immobilier géré en résidence, on est à 3, 3-4%. L'immobilier. Euh, euh, Pinel, on est euh, pareil, un petit peu moins. Euh, et puis euh, le locatif classique, euh, c'est assez variable parce que vous pouvez euh, être à 1 euh, dans Paris. Et encore, je suis généreuse, il y a 8 en province. Donc euh, c'est mmh. très variable. Et tous ces rendements baissent. Ouais. Pas beaucoup, ils baissent doucement. Euh, quelque part, ils accompagnent avec retard. Euh, La là, baisse des rendements des oui. actifs.